Prions avec l'homme de la continuité Dans recommande Ta journée à l'éternel Que le Dieu des cieux vous accompagne Pas seulement vous Mais y compris toute votre famille Que le Dieu tout puissant vous bénisse Et qu'il vous bénisse abondamment mmh, Merci Seigneur Jésus J'ai sens onctions de Dieu ce matin Une oui. onction spéciale Une onction spéciale Une onction particulière Bien aimé Écoutez, ouvrons nos Bibles dans euh, Matthieu chapitre 5. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Vous êtes là avec moi? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Matthieu 5. La Bible dit ceci. À partir du verset 13. Matthieu chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Là c'est Jésus qui parle aux disciples. Mais si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra tant. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit maintenant encore aux disciples, vous là, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une montagne. Et une ville qui est située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière donc, Louise, ainsi devant les hommes, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père dans les cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Exalter le roi des rois. Est-ce que tu peux glorifier l'étoile brillante du matin? J'aimerais que chacun de nous puisse cliquer sur j'aime. Que tu me donnes quelques j'aime maintenant, que tu sois sur YouTube. Clique sur j'aime, j'aime, j'aime, j'aime. Oh, est-ce qu'il y a la lumière du monde maintenant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est la lumière du monde Si c'est toi qui es la lumière du monde, est-ce que je suis en présence de la lumière du monde Est-ce que je suis en présence d'une lumière du monde Suis-je en présence d'une lumière du monde Chandaya baba, baba, baba, baba, Que le Dieu que je sers vous bénisse. Écoutez, mes amis, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples que nous sommes. Il s'adresse à ses disciples que vous êtes. Il s'adresse à ses enfants. Il les regarde attentivement. Il dit que vous, là qui me suivez, vous êtes la lumière du, du monde. Parce qu'il savait que le monde dans lequel nous vivons, il est sous l'empire du malin. Alléluia. Il est dans le noir. Autrement dit, les familles dans lesquelles nous, d'où nous naissons sont dans le noir. Elles sont sous l'emprise ou l'empire de l'ennemi. C'est pour cela, mes frères, lui qui est la lumière, ayant, étant venu sur cette terre, ayant donné sa vie aux disciples, il dit, moi je suis la lumière du monde, mais comme vous m'avez reçu dans vos vies, moi également, j'ai pu pénétrer en vous à travers la Sainte-Seine. Vous avez mangé aussi. Vous avez consommé de ma chair. Moi qui suis la lumière, laissez-moi vous dire que vous avez aussi la lumière en vous. Quelque part, Jésus dit aux disciples Ceux qui me suivent ne marcheront point dans le noir. Parce que vous avez reçu en vous la lumière du monde. Vous aussi, vous êtes de ce fait des lumières. Que quelqu'un dise, je suis la lumière de ce monde. J'aimerais qu'un enfant de Dieu qui me suit écrive, je suis la lumière dans ma famille. Que quelqu'un écrive, je suis la lumière de ma famille. Que quelqu'un dise, je suis la lumière dans mon environnement. Ce matin, je suis venu te donner cette bonne nouvelle. Tu es la lumière, le représentant de Jésus qui est lumière du monde. Tu es la lumière. Dans ton lieu de service Même si tu es en prison Peu importe cela Peu importe que tu sois en prison ou pas Mais laisse-moi te dire Aussi longtemps que Alléluia Aussi longtemps que Tu as Christ en toi Tu es la lumière Même dans la prison où tu vis Est-ce qu'un enfant de Dieu Digne de ce nom Et tu crois être réellement disciple de Jésus peut dire Amen à cette déclaration véridique. Que Dieu te bénisse, toi qui me donne un Amen plus fort. Écoutez-moi mes bien-aimés. Écoutez-moi mes frères. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il savait que dans ce monde, il y aura beaucoup de gens qui vont chercher des élévations d'une manière ou d'une autre. Mais élévation tout en étant dans le noir. Il y a des gens qui vont chercher le succès par diverses voies et diverses, diverses méthodes. Mais malheureusement, c'est par les voies des ténèbres et par le prince du monde des ténèbres. Voilà pourquoi il leur dit ceci, vous, vous n'avez pas à chercher l'élévation, vous n'allez pas à chercher le succès à gauche tout comme à droite. Mais vous là, vous êtes vous-même déjà, positionné par votre Père au sommet de la montagne. Vous êtes depuis l'éternité, dans le plan merveilleux de Dieu, appelé à vivre une position élevée, à vivre au sommet. Au sommet des montagnes Oh je parle à quelqu'un maintenant Je suis en train de dire à quelqu'un Que tu n'es pas appelé à vivre Comme un subalterne quelque part Tu peux commencer au rampes le moins élevé Mais tu ne vas pas finir ta course là-bas Je parle à quelqu'un même si on t'a engagé à un poste beaucoup plus bas Ça ne dépend pas des études faites Ça ne dépend pas des études faites ça ne dépend pas des relations que tu es avec les chefs ou pas. Ça ne dépend pas que tu deviennes concubine de quelqu'un. Mais ça dépend de la grâce de Dieu qui fait grâce à qui il veut. à condition que tu sois la lumière, que tu es la lumière de Christ en toi. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé en Christ, écoute-moi. Jésus continue en disant, non seulement vous êtes la lumière du monde, mais vous êtes aussi le sel, le sel de cette terre. Or, nous savons tous que le sel a pour rôle dans la nourriture De donner la saveur Des personnes qui souffrent de diabète Des personnes qui souffrent des tensions Laissez-moi vous dire qu'elles sont Elles sont privées de beaucoup Des de, de, de, de choses, des de biens Et elles le regrettent souvent Pour ceux qui ont goûté à la sauce salée Avant qu'ils ne soient sous sanction De la maladie Elles vous disent que je n'ai pas pu supporter Je n'ai pas pu m'adapter dans le premier moment. Parce que le sel donne la saveur. Ça contribue au goût. Mon frère et ma soeur, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Pendant que. Notre bien-aimé. On l'appelle comment? jésus notre maître, Seigneur, Sauveur. Pendant que Jésus-Christ est de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé des dieux, se retrouve en train de parler aux disciples. Il insiste en disant, vous êtes le sel. » C'est parce qu'il savait que dans ce monde, il y aura beaucoup plusieurs sources qui vont chercher à affecter, qui vont chercher à communiquer la, le goût, qui vont chercher à faire du bien, qui vont chercher à attirer, qui vont chercher à influencer. Parmi ces sources, il y a des sources de la science occulte, il y a des sources du maraboutage, comme les frères qui viennent ici. Ils viennent se faufiler dans nos enseignements pour véhiculer leur message, séduire. Mais laissez-moi vous dire, nous chrétiens, nous fils et filles de Dieu, nous disciples du Seigneur, c'est à nous plutôt de communiquer la saveur parce que c'est nous qui détenons le véritable sel. Le sel, quand vous l'avez, on l'assaisonne dans des poissons. Les poissons ne pourrissent ce point. C'est pourquoi vous allez garder un, un poisson salé. Quand vous prenez les poissons salés communément appelé chez nous le macayabou, vous pouvez les conserver pendant des jours, des jours et des jours, bien que les poissons soient déjà morts. Est-ce que quelqu'un comprend La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Le poisson déjà mort, mais on la l'assaisonne de sel, vous voyez que le sel assume la conservation pendant longtemps. Quand la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne sur d'aucune pourriture, d'aucun chagrin, elle ne détruit pas par la suite. Oh, je parle à quelqu'un. Jésus t'a appelé le sel de la terre parce que tu dois communiquer la vie, tu dois affecter positivement ton environnement. J'aimerais qu'un enfant de Dieu comprenne ces choses. Quand toi tu arrives là où les choses ne marchent pas, ta présence en tant que le sel de la terre doit communiquer, doit affecter, doit apporter un changement. Voilà pourquoi je te demande maintenant d'élever ta voix et de dire à Dieu, papa, je tiens mes têtes. tu mets tes deux mains sur la tête. N'écris pas d'abord, mets tes deux mains au niveau de ta tête, s'il te plaît, et dis à Dieu que cette parole de Matthieu 5 soit ancrée dans mon esprit. Dans ma caboche Dans mon cerveau Que ça demeure Que je sois convaincu Que je ne suis pas n'importe qui dans ma famille Est-ce que quelqu'un comprend Que tu te dises dans ta tête Tel que je suis là Tu remplaces ton nom Moi Patrick Moi, moi, moi et tel Tu remplaces par ton nom Je suis le sel de ma famille Je suis le sel de mon environnement je suis le sel dans ma génération. Je suis le sel partout où je me retrouve. Dans mon foyer, c'est moi le sel. C'est moi qui dois donner le goût. Quand il y a des poissons qui ont tendance à être pourris, quand j'assaisonne, le poisson garde la conservation. Que le Dieu que je prêche t'arrose. Pendant que je le dis. Toi qui as mis tes deux mains au niveau de la tête, déclare, je suis pas là ta tête. Moi, Patrick, je suis le sel de la terre. La foi, c'est comme une folie pour le païen, mais une puissance pour nous qui héritons le salut. Les gestes simples que tu penses être de l'amusement, c'est des gestes qui affecteront ta vie. Tes deux mains, tu déles sur ta tête. Impose-toi toi-même tes mains et déclare, toi, Patrick, tu, retiens les très bien dans ta tête. Tu es le sel de ta famille. Tu es le sel de ton environnement. Tu es le sel de ton secteur. Tu es le sel dans ta génération. Tu es appelé à influencer, appelé à affecter positivement. Déclare-les trois fois. Au nom de Jésus, monde déclare, déclare plus fort que ça. Au nom puissant de Jésus, moi, Patrick, je les confesse, je les déclare ce matin. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de ma famille. Je suis le sel de mon environnement. Je suis le sel de mon foyer. Je le déclare au nom de Jésus. Dans ma tête, je suis là pour influencer. Je suis là pour communiquer la saveur. Je suis là pour conserver les choses, communiquer la vie. Rakanda Ibaraseke. Même là où le poisson était déjà mort, destiné à être. à se dé décomposer des planifier être à, à subir la putré la putrefaction oh y'a Seigneur maintenant maintenant je déclare je prophétise je suis appelé à communiquer la saveur ma saveur à ceux qui m'entourent même si je trouve la sécheresse je dois communiquer les finances si je trouve les blocages, je dois débloquer les choses. Si je trouve la mort, je dois communiquer la vie. Si je trouve la tristesse, je dois communiquer la joie. Si je trouve les pleurs, je dois communiquer la joie et l'allégresse. Si je trouve la, les, les doutes, je dois communiquer la foi. Là où je trouve la maladie, je dois communiquer la guérison. Là où je trouve les limites, je dois briser les limites et déclarer l'épanouissement, l'impact et l'affectation positive. Dans le nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Bien aimé dans le Seigneur. Tu écris après moi. Pendant que moi je déclare toi, tu dis Amen. Mais tu écris aussi « Amen » trois fois. Pendant que moi je déclare, toi tu me réponds « Amen » trois fois en écrivant. Mais de ta bouche tu dis « Amen ». Je confirme les paroles de notre Seigneur et Sauveur. Je confirme les paroles de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur sur toi. Jésus qui lui-même a dit que tu es la, le sel de la terre. Je viens, je viens les confesser. Je viens les confesser. Je viens les confesser. Je viens les confesser. Sur ton corps. Sur ton âme. Sur ton esprit. Ce matin. Que cette parole de l'écriture. Prenne chair dans ta vie. Toi qui écris Amen. Que tu sois sur Youtube. Pendant que tu dis Amen trois fois. Que le Dieu que je prêche. Accomplisse ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus Christ. Que tu sois le seul. Le sel de ta famille. Le sel de la terre. Le sel dans ton foyer. Que tu sois le sel. Que tu communiques la saveur parmi tes enfants. Dans tes enfants que tu affectes leur vie. Là où il y avait la mort. Que de ta bouche la vie sorte. Et que tu influences ton environnement je suis en train de dire ce matin partout il y avait les deuils que tu communiques l'allégresse et y'a bada senti là il y avait la tristesse que ta présence communique la joie et l'allégresse les, les, dans le nom puissant de jésus christ donne moi un amen plus fort que ça donne moi un amen plus fort que ça pendant que tu dis amen que le Dieu que je sers te visite, pendant que tu dis Amen, que le Dieu Tout-Puissant t'arrose, pendant que tu confesses Amen, que l'Éternel des armées te localise et que cette parole commence à prendre cher, même si hier, les gens te faisaient pleurer, et toi tu commençais à pleurer avec eux, mais aujourd'hui comprends que Dieu fait de toi le véritable sel de ton environnement, le véritable sel de ton secteur, le véritable sel de ton lieu d'habitation, le sel même de ton foyer, dans la vie de tes enfants, toi parent, est-ce que tu es parent, que tes paroles soient des paroles assaisonnées de sel, et qu'elles communiquer la vie même là où la vie de tes enfants commençait à être gâchée mais que tes paroles parents sur leur vie quand tu te lèveras la nuit tout comme le matin avec l'homme de la continuité, pour prophétiser. Change le célibat de tes enfants en femmes mariées. Change le célibat de tes fils en hommes mariés. Change l'instabilité de leurs activités. en stabilité Ta parole, ce soit des paroles assaisonnées de sel. Jésus-Christ t'a dit, ne maudissez pas, mais bénissez toujours. Parce qu'il savait que lorsqu'on jette le sel, quelque part où le poisson était déjà tué, est prédestiné à pourrir ou la décomposition commence à se faire mais lorsqu'on la saisonne de sel on lui donne la conservation il se conserve automatiquement je déclare que tes propos toi femme vertu est ce que je parle à une femme mariée est ce que je parle à une femme qui est déjà fiancée aussi laisse moi te dire que tu es une femme vertueuse même toi qui es célibataire laisse moi te dire que celui qui te trouvera sur son chemin tes propos, tes paroles seront des paroles assaisonnées de sel. Tu communiqueras la vie. Tu affecteras tous ceux qui se rapprocheront de toi. Si si cela n'était pas ton partage hier, ce matin, crois-le, crois-le fermement avec la déclaration de l'homme de Dieu, comme c'est la parole de Christ Jésus. Je confirme et je te les rassure. Le Dieu que je sers est en train de changer de changer ta, ton identité, est en train de changer ta langue, est en train de changer ta parole, est en train de changer ta présence. Ne fût-ce que par ta présence, tu vas affecter ton environnement parce que Dieu t'a planté avec une sémence de sel. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a déclaré, nous ses disciples, nous sommes le sel de la terre. Donne-moi un amène plus fort que ça. Ah, toi qui m'aides à partager, toi qui m'aide à partager, pour que je sois concentré à la prédication, à la prière, donne le Dieu très haut te bénir. Partage encore, partage davantage. Permet à un frère, permet à une sœur d'être connecté. Multipliez les partages, multipliez les partages. Recevez la grâce, recevez la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimés, nous avançons. Notre sous-thème de ce matin s'intitule « Influencer son environnement ». Influence ton environnement. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 37, nous voyons un jeune homme en la personne de Joseph. Ce monsieur appelé Joseph reçoit une vision. Qui va lui attirer l'adversité Une opposition sans précédent Une opposition telle qu'elle n'ait jamais existé dans ce monde Qui s'oppose à lui Qui s'oppose à Joseph, mes frères Ce sont ses propres frères Et ils décident malheureusement de le vendre Ils vont le vendre en Égypte. Ils vont le vendre en Égypte. D'abord plutôt aux Madianites Les Madianites vont prendre Joseph Vendu déjà Il le récupère Il l'amène avec le main lié Mes amis, regardez dans quelles conditions Joseph se retrouve Dans un pays étranger Il rentre Avec le main lié Toi tu es sur une terre étrangère Tu n'es pas rentré avec le main lié Je connais certains qui sont venus Dans des pays étrangers Avec des fonds de commerce Avec des fortes sommes d'argent je connais des gens qui sont allés à l'étranger. Avec des diplômes. J'en connais d'autres qui sont venus avec des documents. Des corps diplomatiques. Il y a également des gens qui ont pris de la loterie. Mais lui est venu comme esclave, mes frères. Je dis bien esclave. Voilà que cet esclave, lorsqu'il arrive en Égypte, les personnes qui l'avaient acheté Se décident de le vendre à leur tour Ils le vendent Joseph est vendu Toujours avec l'étiquette d'esclave Toujours comme esclave C'est-à-dire quelqu'un qui est venu même réduit C'est sur une terre étrangère qu'il arrive comme ça Même réduit au lieu qu'il ait les mains libres, mais il rentre en Égypte avec les les cracas, c'est-à-dire les mains liées aussi. Peut-être les jambes ou les pieds, enchaînés également par des chaînes, des cracas, etc. Mon frère et ma soeur, suis-moi bien. Là, je m'adresse à ceux qui ont toujours un langage pessimiste et qui ont toujours des explications à donner. Moi, si ça ne marche pas, c'est parce que je suis venu dans ce pays main vide. Je suis venu, je n'avais même pas un niveau d'étude. Je suis venu, je n'avais même pas même une capacité. Je ne connais même pas la langue. Je suis venu, je, je, je, je n'avais même pas de famille. J'ai accusé un retard par rapport aux autres. Les gens qui m'ont reçu ne m'ont pas bien traité. Ils m'ont mis dans des conditions difficiles. Là, je parle à quelqu'un qui parle toujours. Moi, si je suis pauvre, moi, si ça n'avance pas, c'est parce que je suis né d'une famille où règne la sorcellerie. Voilà que Joseph, vendu par ses frères sorciers, tabassé après avoir été tabassé, jeté dans la citerne, on le vend auprès des Madianites, les étrangers. Ceux-ci le récupèrent ils le vendent aussi à leur tour. Il arrive en Égypte. On le vend maintenant à un certain nommé Potiphar. Voilà que Potiphar va l'acheter. Une fois que Potiphar l'achète, Joseph, Joseph est prisonnier, plutôt esclave, mais un esclave qui est maintenant au service de la personne qui l'avait acheté, bien sûr. Voilà que lorsqu'il commence à travailler, de par sa présence seulement, dans la maison de son maître, dans la maison de celui qui l'a acheté, il est au service, il bosse, il travaille Mais nous voyons qu'après quelques instants seulement Le boss constate, il fait un constat positif Il dit ceci J'ai senti un vent nouveau J'ai senti un vent de bénédiction J'ai senti la gloire des dieux et mes affaires sont maintenant au large. C'est-à-dire quoi? Ce fils du Dieu très haut, qui effectivement avait son identité de celle de la terre, est en train de jouer son rôle. Bien que provenant d'une famille où règne la sorcellerie, mais lui-même n'est pas sorcier. Lui a une sémence autre Il a la sémence des fils d'Abraham Il a la sémence des fils de Dieu Il a la sémence du royaume des cieux Il a le sel en lui Bien qu'influencé négativement Par la sorcellerie de famille d'où il provenait Mais cette sorcellerie ne l'influence pas Que quelqu'un dise Malgré la sorcellerie qui règne dans ma famille Malgré leur haine, leur méchanceté Voulant me tuer Voulant m'empêcher de vivre ma destinée Mais votre influence, votre puissance Ne va pas m'affecter Ne va pas m'influencer Ne va pas m'affecter Ne va pas me troubler Ne va pas m'empêcher de vivre Et d'imposer la sémence Que Dieu a mise en moi Je parle à quelqu'un ce matin Malgré l'influence Malgré les, la puissance maléfique, malgré leur danse, ils peuvent danser toute la nuit, faire des imprécations, des incantations, mais aussi de l'enchantement sur toi. Mais parce que tu as la sémence authentique de Dieu, tu as la sémence du fils du Dieu très haut, tu as la sémence de Jésus en toi, laisse-moi te dire, leur réunion, leur association, leur projet, leur complot maléfique ne vont pas t'affecter. Ils l'ont tabassé, ils l'ont jeté dans la citerne, ils l'ont vendu pour les détruire. Mais peu importe les stratégies, à cause du sel qui est en toi, la personne qui a posé en toi le sel a dit que tu ne seras jamais décomposé. Ah, Je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'appartenir au roi des rois. Père, je te dis merci d'avoir posé en moi le sel, la saveur. Le sel de la terre. Est-ce que tu peux lever ta voix pour dire encore, « Merci, Jésus tout-puissant. Merci, Jésus, pour le sel. Merci parce qu'ils ont voulu me tuer. Ils ont coupé la tête pensant que j'allais pourrir. Mais voilà qu'ils ont constaté qu'en moi, il y a une forte dose de sel. Est-ce que quelqu'un peut désirer encore le sel Tu peux dire à Dieu, « Assaisonne-moi davantage du sel. » De sorte que quand bien même ils vont couper la tête Pensant que je vais mourir Mais qu'ils soient étonnés de constater Que Joseph n'est pas mort Joseph n'est pas mort En dépit de leur deuil Artificiel En dépit de leur deuil artificiel Je parle à quelqu'un Il y a des gens sur qui Les deuils ont été organisés dans le monde des esprits Ils ont déjà versé le sang dans une marmite. Ils ont déjà coupé la chair Ils ont même mangé ils ont même mangé. Ils ont même organisé les deuils. Ils ont même, ils ont même décidé les calendriers. Mais laisse-moi te dire. Ce deuil restera un deuil comme celui de Joseph. Un deuil virtuel. Ça va rester dans le monde des esprits. Mais que ce deuil n'ait pas la chair. Ne prenne pas chair dans ta vie. Parce que tu as le sel de la terre. Que quelqu'un dise à Dieu. Ce matin, ajoute encore le sel à moi. Que je devienne comme un poisson salé. Qui ne pourrit jamais. Joseph es de la race de Joseph, ils sont partis vers leur père, aller annoncer la mort de leur petit frère, ils ont dit qu'il est déjà mort, regarde le, le pan de sa robe imbibé de sang, il est déjà mort, ils ont organisé, ils ont décidé comme ça, pas dans leur réunion culte, dans leur réunion sorcellérique, que tes enfants puissent décéder. Que toi-même tu puisses mourir d'une mort précoce, que tes enfants puissent mourir d'une mort prématurée, que ton mari meure avant son temps, ta femme puisse partir avant son temps, c'est ce qu'ils ont médité, c'est ce qu'ils ont planifié, ils ont même fait des prés-imprécations. ils ont pris des choses qui vous ont représenté là-bas, ils ont pris votre photo, ils ont coupé la tête, ils ont mis dans un cercueil en plastique ou en bois ou en carton, ils ont creusé quelque part, ils ont enterré dans le monde des ténèbres. Dans le monde où ils font des imprécations, ils ont organisé les deuils et vous regardez, et disent Ce monsieur ne va pas arriver à la fin de l'année. Cette dame-là ne vivra plus longtemps. Cet enfant-là ne va pas vivre. Cette grossesse-là, elle ne va pas aboutir parce qu'ils savent qu'ils ont déjà vendu Joseph entre les mains des Madianites. Ils savent où ils vous ont vendu. Ils disent Celui-là n'ira pas loin avec ce qu'il fait. Ses activités vont bientôt disparaître. Tions-le et nous verrons ce que deviendront les songes. Oubliant que Joseph avait le sel en lui, le poisson salé ne pourrit pas si facilement. C'est en vain qu'ils ont organisé le deuil. Je prie encore que le sel de la terre, la dimension du sel se manifeste en toi. Ils l'ont vendu, ils ont échappé à leur plan machiavélique. Et Joseph arrive en Égypte, enlevant levant à Potiphar. Dès que le sel arrive, Joseph manifeste, je, Matthieu chapitre 5, verset 13, le sel de la terre. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il commence à donner la saveur. J'aimerais qu'une jeune fille, toi qui n'es pas encore mariée, élève ta voix et prophétise sur toi-même. Je vous ai toujours dit les prophètes, le premier prophète de la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même. J'aimerais qu'une femme mariée élève sa voix et prophétise sur elle-même en disant je suis le sel de la terre, je suis le sel de mon foyer, je suis le sel de ma maison. Si tu suis cette vidéo ensemble avec ton mari, dis-lui chéri tu es en présence du, de, du véritable sel de la terre. Ma présence ici, c'est pour communiquer et affecter ta vie positivement. C'est pour t'influencer positivement. Je qu'un homme parle à sa femme. Je ne suis pas venu dans ta vie pour gâcher ta destinée. Mais je suis de la race de Joseph. Est-ce que tu peux déclarer cela plus fort que moi est-ce que tu peux l'écrire N'oublie pas le mystère de l'écriture. Quand tu écris là, Jésus a dit, c'est que j'ai écrit. Je l'ai déjà écrit. Pendant que tu écris, ça demeure. Ça reste là et ça s'accomplira dans ta vie. Sois béni maman. Sois béni best, Milton. Je suis le sel de la terre. Je n'aimerais qu'un papa, qu'une maman, qui a des enfants... Disent à ses enfants, mes fils et mes filles, vous êtes les personnes, les enfants les plus heureux, parce que vous avez en face de vous une maman, celle de la terre, celle du foyer, celle de vos vies. Quand vous arrivez dans la maison de Potiphar, vous communiquez la vie, vous communiquez la faveur, vous communiquez l'avantage, vous affectez positivement. Qu'un domestique dise à son maître, tu es béni parce que je plaçais mes pieds dans ta maison. Je vous parle des choses spirituelles. Que les conditions matérielles dans lesquelles tu vis, que le manque de finances, le manque de foi, de bonne santé, ne te fasse pas croire que tu ne vaux rien. Non, spirituellement déjà, tu es une richesse. Ne te sous-estime pas mon frère. Tu as la chose des dieux. Tu as la chose des dieux. Tu es porteur du sel. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es. Jésus-Christ naquit à Bethléem, mais de loin, les mages d'Orient ont vu l'étoile qui brillait. Qui brillait en lui. Regardez les conditions dans lesquelles Joseph entre en Égypte. Joseph entre comme un esclave avec le main lié, peu importe le fait que le main soit lié, mais c'est la chose qui est en moi, je suis porteur du sel et je dois influencer. Tes frères t'ont lié, tes frères t'ont enchaîné, la famille dans laquelle tu es né t'a condamné à la mort, à la pauvreté, au célibat, au blocage, c'est vrai. Mais Jésus Christ de Nazareth t'a dit dans Matthieu 5, tu es le sel, tu es le sel. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vis maintenant. Les conditions de la réalité ou les réalités de ta famille. Les conditions dans lesquelles ta famille t'a mise. Les conditions de médiocrité. Tu es dans un célibat endurci. Les mains sont liées. Mais en toi, tu as le sel. Commence à manifester le potentiel qui est en toi. N'aie pas les yeux braqués sur l'identité que la famille a voulu que tu sois. Esclave, c'était la volonté des frères de Joseph. En Égypte, il est rentré comme esclave. C'était la volonté de ses frères. Aujourd'hui, tu vis ta vie seule. À la retraite, tu es toute seule. Tu es tout seul. Ce n'est pas la joie. C'est la famille qui t'a mis dans tes conditions. là. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dis, bien que je sois rentré dans cette retraite en étant seul en étant seul, dans la solitude, mais comme je suis porteur du sel, je ne vais pas finir ma course comme ça. Dieu est prêt à te consoler. Dieu est prêt à te combler de joie. Dieu est prêt, même à l'encontre des calculs. Quand la famille te regarde, ils disent, voyez-vous, il s'est dit qu'il a Dieu, mais pourquoi il est là en étant célibataire. Pourquoi jusqu'à cet âge-là, elle ne se marie pas? Il ne se marie pas. Pourquoi jusqu'à cet âge-là, il est sans enfant? Il est stérile. Peut-être primaire ou la stérilité secondaire. Pourquoi jusqu'à cet âge-là, il n'a rien dans la vie? S'il avait le Dieu véritable, ça c'était les clans. Les frères de Joseph pouvaient chanter comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est esclave? Voilà qu'il n'est pas. On a réussi à l'éliminer. On a réussi à l'écarter. On va rester ici. Comme ça n'aura plus les gens qui vont nous faire du bruit, avec des rêves, avec des songes. C'est ce qu'ils disent de toi. Mes frères et mes soeurs, écoutez, peu importe les conditions que tu traverses, mais quand tu as le sel de la terre, toi regarde au sel. Toi regarde au talent qui est en toi. Toi regarde aux choses que Dieu a mises en toi. Que tes yeux ne regardent plus les conditions dans lesquelles la méchanceté familiale t'a placé. Il y a quelqu'un qui a perdu dans sa vie tout. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tout perdu. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas intelligente. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas de diplôme. Ce n'est pas parce que tu ne priais pas assez. Non, non, non. Les frères de Joseph ont compliqué ta vie. Ils ont fait tout pour te mettre des bateaux dans les roues. L'environnement de ta famille t'a affecté négativement. Que quelqu'un dise... Malgré la méchanceté familiale, malgré la méchanceté de ceux qui m'ont entouré, de mon quartier, dans mon secteur d'habitation, dans ma communauté, malgré la méchanceté, malgré leur plan machiavélique, moi, Patrick, je suis le sel de la terre. C'est très important que tu comprennes d'abord cela, avant que je n'avance. Est-ce que tu peux me dire, pasteur, avance Peux-tu me rassurer que tu as compris Peux-tu me rassurer que cela est ancré dans ton cœur Peux-tu me rassurer que cela est enraciné dans ton cœur qui est une terre fertile ce matin pour recevoir la parole de Dieu qui est une sémence de vie Cher Saint-Esprit, je suis en train de prier pour quelqu'un qui me suit. Je te demande que cette parole, que cette sémence prenne des racines. Que ça prenne des racines dans les âmes, dans le cœur de ceux qui sont en train de m'écouter. Que cette sémence devienne un monde de vie. Shikanda Et voilà que Joseph est maintenant en Égypte. Ses frères sont en train de festoyer là-bas. On a reçu le coup. On l'a triqué. On l'a jeté. On l'a repoussé. On l'a écarté. Ils souffrent là-bas comme esclaves. Ils ont pas, ils font du bruit ici-là en confessant qu'ils sont des rois des rois, que Dieu leur donne des enfants, que Dieu leur donne des voyages, que Dieu leur donne de l'argent, qu'il leur donne des positions, qu'il leur donne des maris, qu'ils puissent stabiliser leur vie. Parce qu'ils savent qu'ils t'ont déjà vendu entre les mains des Madianites. Mais ils oublient une chose. La personne qu'ils ont vendue, c'est un dessin animé. La personne qu'ils ont vendue, c'est quelqu'un qui a le, le sel en lui. Et il est le sel de la terre. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es le sel. Et ce sel qui est en toi, Maman Rayan, fera que les choses puissent se changer. Ce matin, je viens te pousser poussé à appliquer ou à libérer maintenant le sel qui est en toi voilà que joseph a compris il commence à travailler sur ses capacités sur ses talents donne le meilleur de toi ne donne pas mes frères ne donne pas à ton environnement la la tristesse ne donne pas à ton environnement le côté négatif les hommes qui ont marché avec Dieu, ils avaient toujours leur côté négatif dans le physique, mais dans le spirituel, sachant qu'ils sont détentrices. Elles sont détentrices, qu'ils sont porteurs, détenteurs des jugements, des, des valeurs. Ils exploitaient et ils libéraient les côtés positifs. Dites Amen que j'avance. Donnez-moi un Amen plus fort que j'explique. Regardez David. David arrive à Terebente. Il était peut-être le plus simple, le plus jeune, le plus petit. Il était aussi beau. Dans la plupart des cas, les hommes beaux ne sont pas forts. Physiquement parlant et d'après les réalités de ce monde. Regardez très souvent les gardes du corps des présidents, des rois et des les, les services de sécurité. Ce ne sont pas des hommes très beaux. Hein? Dans la plupart des cas, des hommes forts qui remportent dans le catch, dans le boss, ne sont pas beaux des figures. Excepté Mohamed Ali. <rire> que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. David arrive à Terebeth Un lieu difficile Un lieu où ses frères ont mis du temps 39 jours et 39 nuits Sans pour autant obtenir bien des causes Humilié par Goliath Mais quand il arrive Physiquement il est petit Il est peut-être le plus jeune Mais il ne regarde pas sa petitesse physique Il ne regarde pas euh, euh, à sa jeunesse il ne regarde pas au côté négatif. Mais David regarde au côté positif à ce qu'il pouvait donner, à ce qu'il pouvait apporter un plus. Il s'est dit, moi je puis apporter un plus, je peux changer les choses. Et les yeux braqués sur la spiritualité. David parle, petit décor, mais il parle au roi, roi grand. Roi puissant physiquement mais faible spirituellement devant Goliath. L'armée Israël constituée des hommes robustes physiquement mais faibles devant Goliath pendant 39 jours. Voilà que le petit David qui arrive. Je te dis ne regarde pas ta stérilité, ne regarde pas ton célibat, ne regarde pas la pauvreté, ça c'est des choses de réalité physique. Mais spirituellement, tu as quelque chose et quand tu apprends à manifester les côtés spirituels que tu as, les talents qui sont en toi, les selles que Dieu a mises en toi, quand tu les libères, ça va changer les côtés négatifs que tu as en côté positif. « Je parle à quelqu'un, le sel qui est en toi t'attirera ce que tu n'as pas. » Oh, est-ce que quelqu'un a compris Est-ce que quelqu'un a compris Quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis Je dis le côté spirituel qui est en toi est capable de changer le côté négatif qui s'est attaché à toi. Tout le monde l'a minimisé, il était petit. Que ce soit ses frères Que ce soit les gens qui l'écoutaient Même le roi a minimisé David Parce qu'il était petit Mais lui a libéré le sel qui était en lui La grâce qui était en lui Il a affecté son environnement David a dit Moi je suis petit comme vous le dites Mais spirituellement j'ai un grand Dieu J'ai un grand Dieu Le Dieu qui a fait de moi sel Même dans la brousse Face au lion J'ai manifesté la divinité j'ai libéré les côtés positifs J'ai libéré les sels Et les brebis étaient édifiés Là-bas en Brousse, face à l'ours J'ai arraché la brebis entre les pattes de l'ours Moi, les jeunes que vous voyez N'ayez pas peur Ne soyez pas influencés par le célibat que Qui, qui s'est attaché à moi Ça c'est l'influence de la famille C'est la famille qui a voulu que je sois faible C'est la famille qui a voulu que je puisse avoir l'odeur Sentir l'odeur des brebis, L'odeur des boucs dans la forêt pendant qu'on m'attribuait même la royauté dans la famille Mon père m'avait écarté Mais Dieu a un langage différent Ne regardez pas du fait que je sois pauvre financièrement Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait Traitez comme des pauvres Mais nous enrichissons plusieurs Nous enrichissons plusieurs Ah, ton amène ne m'encourage pas Ton amène ne m'encourage pas ton amène ne me conduit pas, ne me pousse pas à parler encore. Donnez-moi un amène plus fort que ça que je perce. Donnez-moi un amène plus fort que ça que j'avance. C'est ainsi qu'il va leur dire ceci. Le Dieu qui m'a donné la force. Le Dieu de la vision, de la révélation dans la maison de mon père. Ensemble avec mes douze frères, onze frères. C'est Dieu qui n'a pas eu peur de me visiter alors que j'étais dans la maison de mes frères, de mon père, environné par des frères sorciers. Il n'a pas eu peur de la maison, de la sorcellerie familiale. Il est venu me parler. Il a sauté les premiers sorciers, le grand frère, le deuxième Judas. Il passe par Eliab, il passe par Kila, il passe, il va sauter leur lit. Il vient jusqu'à mon lit pour me parler. Il n'a pas eu honte et peur de la méchanceté familiale. C'est Dieu-là qui n'a pas eu peur de la méchanceté de mon père qui m'avait exclu pendant que Samuel était venu pour oindre quelqu'un roi. C'est ce Dieu-là qui m'a accompagné même dans la brousse. Il n'a pas eu égard à ma jeunesse, ni du fait que je sois faible de, de, de par la musculature. Mais il m'avait donné une force que j'aille affronter l'ours et que j'affronte les lions. Voilà qu'il arrive à Térebent. Il libère le sel. Il libère le talent qui était en lui. Il manifeste la chose que Dieu avait déversée sur sa tête. Voilà que David, lui, avait l'huile sur sa tête. Mais il a libéré l'onction. Et après avoir fait cela, il dit maintenant je vais affronter Goliath. C'est lui qui a la chose de Dieu Ne regarde pas aux conditions dans lesquelles il vit Lui, il affronte les réalités Voilà pourquoi Joseph, arrivé en Égypte Il ne parle pas de ses frères Il cache les secrets de famille Il n'expose pas la sorcellerie familiale aux étrangers Il ne parle pas de la sorcellerie familiale à, à, à, à tierce C'est pourquoi l'église Nous devons apprendre à cacher certaines de nos faiblesses de foi et à ne pas les étaler sur la place publique. À moins s'il faut affecter, édifier les gens. Mais quand c'est des choses qui ne vont pas édifier, traitons-les en famille. Je le répète, traitons-les en famille. Bien aimé, écoutez. Il affronte Goliath parce qu'il savait. La première des choses, c'est de les savoir. Ce que les autres ne savaient pas, mais lui savait qu'il avait un Dieu. Ma soeur, j'aimerais que chaque fois que tu veux t'engager, avant d'affronter Goliath, il faut que tu passes par cette étape-là, que tu puisses d'abord vérifier, ai-je Dieu avec moi ou bien je suis seul Beaucoup de personnes échouent dans la vie. Bien qu'étant porteur de sel, étant porteuse de promesses, étant en alliance avec Dieu, ayant reçu des promesses de la part de Dieu, mais ils échouent pourquoi? Parce qu'ils ne vérifient pas avant d'affronter Goliath. Avant de te lancer dans une affaire, cherche à savoir si Dieu est avec toi. Avant de t'engager dans un mariage, cherche à vérifier si Dieu est avec toi. Même dans les combats spirituels, cherche à vérifier si tu es avec Dieu. Je répète, pas un pas sans Jésus. Est-ce que tu peux l'écrire dans ta chambre, même écrire sur YouTube pendant que tu me suis là? Pas un pas sans Jésus. Pas un pas. Pas un pas sans Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pas un pas sans Jésus-Christ. À cause de cette erreur que beaucoup de chrétiens sont en train de commettre. C'est comme la compagnie Bata disait, « Pas un passant, Bata. » Nous nous disons maintenant, « Pas un passant sans Jésus. » Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est l'erreur qu'a commise Samson. La Bible dit Samson pensait que Dieu était toujours avec lui. Il est allé affronter Goliath, plutôt le Philistin, pensant que Dieu était toujours avec lui, alors que Dieu s'était retiré. C'était « Recommande ta journée à l'éternel. » Une émission de prière, une émission de rapprochement du trône de la grâce afin d'être secouru en tous nos besoins. Nous gardons contact et nous, nous retrouvons dans un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse et que vous bénisse richement. Pour tout contact, plus 1 331 262 49 03. Que Dieu vous bénisse.